Pour ajouter un effet sur KDEN Live, nous allons donc cliquer sur un élément de la table de montage et dans la section des effets, ici il y a effet utilisé avec un petit plus pour ajouter un effet et nous allons mettre un élément classique, donc le fondu vers le noir. Donc le fondu vers les noirs va permettre d'avoir des transitions beaucoup plus beaucoup plus douce entre différentes scènes et le fondu depuis le noir permet d'avoir la récupération d'une scène euh, de, du noir pour faire un fondu vers euh, l'image le fondu à l'ouverture et à la fermeture il s'agit de... donc c'est l'équivalent pour le son de ce qu'est le fondu euh, depuis le noir à la vidéo donc c'est un fondu mais audio et non pas vidéo ce coup-ci donc là on fait un fondu vers le noir, on le voit qu'il s'indique ici, si on, on sélectionne un autre élément et qu'on revient on voit qu'il y a bien le fondu vers le noir appliqué et qui est visible donc là c'est le petit triangle rouge il est possible de changer la durée on voit d'ailleurs que le triangle change de taille et donc d'appliquer l'effet. Le, en général lorsqu'on fait un fondu vers le noir sur l'élément d'après, on applique un fondu depuis le noir qui permet donc d'avoir l'image qui passe vers le noir puis qui revient vers la scène d'après.